Merci! On va lui apporter le, le vin comme ça, on est tout doucement. Et la première sensation, est-ce que ça sent quelque chose? Voilà. Excellent. Ah bon. C'est c'est bien. Félicitations. Je vous souhaite la bienvenue dans le pays de Marseille. En votre honneur, nous allons célébrer un chapitre exceptionnel. Grâce à l'aide au développement du tourisme des Deux-Sèvres. Par Noé, père de la ville, Par Bacchus, dieu du vin. Par Saint-Vincent, patron des vignerons, je vous fais chevalier de la confrérie de la canette des vignerons du nord de Sèvres, messieurs-dames. Félicitations.